Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette année 2020 se termine. Elle a été et restera une année très différente, avec des souvenirs sombres pour ceux qui ont perdu un des proches. Nous commençons en 2021 avec les suites et les conséquences de ce virus, la COVID-19, et le respect des gestes barrières. Je souhaiterais aborder cette nouvelle année avec beaucoup d'optimisme. L'arrivée des vaccins qui va nous apporter beaucoup d'espoir. Si j'avais quelques vœux pour cette nouvelle année, ce serait de pouvoir reprendre notre vie de chaque jour, nos habitudes comme avant. Je souhaiterais bien évidemment la réouverture de tous les commerces, quels qu'ils soient, ainsi que la reprise de toutes les, tous les spectacles, la réouverture des cinémas, afin que nous puissions reprendre tous ensemble nos divertissements et cela, quel que soit notre âge. Pour terminer, je voudrais vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et en mon nom propre, tous mes voeux de bonheur et de santé surtout pour cette nouvelle année 2021. Bonne année, bonne santé.